Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent. C'est moi Zéna et voici les prévisions de la Vierge pour la semaine du 13 mars au 5 avril 2020. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que d'ici demain je vais télécharger une vidéo sur la COVID-19 du point de vue de l'astrologie. J'espère que vous allez Pouvoir la consulter. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, Mars entrera dans votre sixième maison pour y rester jusqu'au 13 mai. La sixième maison, c'est euh, le Verseau. Ce passage de Mars dans cette maison va vous donner la détermination et la persévérance, surtout dans les activités conçues pour aider et servir les autres. Surtout avec aussi Mercure, votre gouverneur, qui est maintenant dans les poissons. Donc, il est dans une énergie sensible, dévouée et compatissante. Les métiers dans le domaine médical ou paramédical sont très favorisés par ce passage de Mars dans votre sixième maison. Cette semaine, Mars sera conjoint à Saturne. Dans cette maison, cette conjonction est euh, un peu intense. Donc, vous pourriez vous trouver dans deux genres d'énergie ou des faits, qui seront sous votre contrôle, par exemple. Dans le sens, c'est vous qui choisirez dans quelle direction orienter ces énergies intenses de la conjonction de Mars avec Saturne dans votre sixième maison. Soit de vous laisser vous emporter par la frustration, la tristesse ou l'anxiété, ou bien utiliser ces énergies intenses de cette semaine dans le service des autres, dans le travail physique fort, dans les projets artistiques ou l'accomplissement des tâches qui exigent beaucoup d'efforts. Mais Mercure, qui est cette semaine aussi conjoint à Neptune, dans les poissons, va vous aider à orienter cette énergie intense dans la direction caritative, humanitaire et altruiste. Vendredi, Vénus va entrer dans votre dixième maison, dans les Gémeaux, pour y rester jusqu'au 7 août. Vous chercherez la réussite et la satisfaction de l'accomplissement au sein d'une association et par le biais de la collaboration. En société, vous serez charmer, plaire et être admiré. Vous serez très apprécié par vos qualités humaines, par votre gentillesse et votre dévouement. Vous serez passionné par ce que vous faites comme travail et le service que vous offrez et vous vous y, vous vous y investirez pleinement et vous aurez un besoin accru de vous sentir impliqué à titre émotionnel. Durant cette semaine aussi, le domaine créatif et artistique sera très favorisé. Alors si vous travaillez dans ce domaine, c'est le bon moment pour amorcer quelque chose. Ça pourrait être une vidéo ou un film, tout ce qui est caméra, tout ce qui est euh, littérature, tout ce qui est euh, cinéma. Tout, est, toutes ces activités sont favorisées par la conjonction de Mercure et Neptune dans les poissons. Passons maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux, votre dixième maison. Même si vous ne travaillez pas durant cette période, ça a l'air que vous apporterez votre boulot chez vous dans vos pensées. Quelque chose qui arrivait au travail durant la semaine vous trotte maintenant dans la tête et vous essayez de trouver soit une solution ou une sortie. Il pourrait s'agir d'un collègue qui ne vous laisse pas focaliser sur vos tâches ou un supérieur qui continue à vous lancer des tâches sans évaluer le volume que vous avez déjà. Cela vous stresse et vous ne savez pas comment en sortir. Le meilleur moyen serait d'apprendre à dire « non » sans créer des frictions. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre onzième maison. Votre intuition durant ces journées sera très aiguisée et vous pourriez voir les choses clairement. Vos sentiments seront équilibrés et vous serez capable même d'apaiser les autres en les rassurant et en lisant leurs sentiments et leurs émotions avant même qu'ils ne parlent. Vous aurez cette envie de vous asseoir avec la famille et raconter des histoires sur vos souvenirs dans un voyage ou avec les parents ou avec une personne décédée ou tout simplement regarder un album photo qui fait refaire surface de beaucoup de beaux souvenirs. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le lion, votre douzième maison. Votre gouverneur Mercure, conjoint à Neptune, vous rend focalisé sur les communications portant sur des sujets spirituels ou sur les mystères, tout ce qui est inexplicable, les secrets et la recherche de la vérité ou les recherches en général une période durant laquelle votre imagination pourrait aller très loin, ce qui rendra votre créativité très forte. Mais aussi au niveau relationnel, ces énergies pourraient vous inciter à mettre en question certaines de vos relations. Alors essayez d'utiliser cette imagination dans le bon sens, soit dans la création de quelque chose belle ou artistique. Des irritations et une impulsivité au niveau de la parole pourraient aussi avoir lieu. Les énergies de cette période ne sont pas vraiment favorables pour la prise des décisions cruciales. Dimanche et lundi, la lune sera dans la Vierge, dans votre signe. Généralement, une bonne période, pas mal plaisante et tranquille. La seule chose qui m'inquiète, c'est l'opposition de la Lune à votre gouverneur Mercure. Donc, vous pourriez avoir de la difficulté à communiquer vos sentiments et aussi vous pourriez avoir tendance à être opiniâtre dans vos discussions. Vos relations seront en jeu ici, alors évitez ça le plus possible. À part ça, si vous, orientiez, si vous orientiez les énergies de ces deux jours dans la bonne direction, vous aurez beaucoup de plaisir et de satisfaction. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Vierge. Je vous demande votre soutien de la chaîne aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.